Bonjour à tous, c'est Emzenzo, aujourd'hui on se retrouve pour... Non, une carte... Euh... Non, une carte DS Deluxe, donc on va faire un D'ailleurs, hein. euh... ah. dans cette version, il y a des nouveaux personnages, sauf qu'ils n'apparaissent pas dans le truc. Euh... Ouais, puis... S'il vous plaît, voilà, on va peut-être un live. là. Sur toutes les coupes ah voilà, là je suis en partie je pense voir sur tout le live on fait toutes les coupes ça voilà donc là c'est si une contre Mario Kart 8 euh, de luxe ou mario carte 8 sur Wii U hein pas forcément de luxe des pièces à rien. <rire> vrai, ils mettent des pièces mais il euh, n'y a pas d'utilité de... sur les pièces tiens oui vous voyez bien ah, c'est marqué crash sur euh, Wario mais sauf qu'en fait il y, y a des personnages custom sur cette euh, version c'est pas moi qui les a fait d'accord mais je veux dire il y a des personnages custom et qui, qui sont leur modèle euh, sur les courses sont pas faites mais on va voir euh, si les troisième Wario vont voir crash en fait euh, à la fin des courses voilà là ah, on est sur, euh, sur la DS il y a des mac comme ça sur DS. peut-être mettre des euh, t -t en, hein, description, Alors, Je vais voir euh, si je peux mettre en description. Sans tout le monde là, je suis sûr, sur, sur leur sur leur signature euh, euh, ou quoi, sur leur compte craqué. C'est encore pire si c'est une compte cracking, mais.. Il adore pareil alors ah, la mini carte elle est faite est, euh, sur cette mini oh non Mario là, je vais une carte bleue. Ah c'est Mario qui est triste. Ah, Yoshi ah Yoshi je tire dessus. Ouais bref regardez là il y a pas de mini carte mais si je rappuie sur Y hop là mini carte non. Ouais, ouais. Ah non non c'est. Ah non, non même pas, même pas euh... Mais euh. Oh, regardez, regardez où je vais, Je vais n'importe où Mais dans certaines courses, la euh, carte elle est dans certaines courses, pas dans celle-là. Euh... Oh. Désolé pour les lags. j'ai peux rien. Ah il y, y a même les, euh, les trucs là. Oui les trucs là. Ah <rire> les trucs là. Alors oui, il n'y a pas de son sur le jeu, sinon le jeu il euh, bugrait, Il buggerait, buggerait j'arriverai pas à, à y jouer. C'est bon. Euh, sinon j'arriverai pas à y jouer en fait. Euh... Ouais, c'est la vie du son. Donc euh, en montage, il y aura des musiques. Donc euh, c'est voilà, c'est cool. Hop. Euh, alors oui d'ailleurs euh, je vais vous dire, euh, ou, euh, ou alors je fais une vidéo spéciale pourquoi j'ai pas sorti de, de vidéo en fait et ah oui euh, aussi j'ai mis euh, j'ai une chaîne secondaire que je mettrai enfin, ça par contre une chaîne secondaire je la mettrai en description et donc dans, les, dans cette chaîne secondaire je mettrai des musiques et de jeux vidéo voilà tout comme ça et aussi euh, les shorts euh, les, euh, bah les shorts en fait des shorts de cette chaîne là principale voilà pour être marrant et donc ça dans non dessus. Donc là, moi, il n'y a pas de carte non plus. Regardez où on voit. <rire> On est même pas sur la carte. Ah les gros pas Ah là, on est dessus. on est plus. Ah mais c'est bien, les CPU sont programmés pour faire cette course-là et pas faire la course normale en fait. Là d'ailleurs, euh, cette course, faut faire attention parce que euh, elle pourrait être plantée. Je sais pas pourquoi, la première fois j'ai réussi cette course euh, à la planter, euh, à faire planter mon jeu. Euh, je sais pas pourquoi, peut-être que j'ai fait un truc, je sais pas quoi, mais. Enfin attention à cette course à la plante apparemment. Ah, c'est bien arrivé. À la planter. Par contre, euh, je crois que c'est en tombe dans le but à qui tu mais à l'envers ouais ça je trouve c'est marrant c'est mais arrivé une fois une actitude il m'a mis pas euh, pas à l'envers complètement mais genre, il m'a mis à l'envers ah oui c'est pas, des... pas des vrais c'est ah, pas vaches j'ai essayé de faire comme dans Rage de cartes 8 de luxe euh, tirer sur les vaches mais là il y a moins de carapace rouge en fait dans ce jeu je trouve ah oui parce qu'on en a aucune plus on en a euh, on n'en a qu'une, euh, et dans, dans la carte 8 on peut en avoir, euh, on peut en avoir 10, euh, d'un coup je crois, ou 6. Voilà, dans la carte 8 on peut en avoir 6 carapaces rouges, donc ça sert à euh, d'avoir ça. Et du coup, tu as tendances euh, des, des trucs, parce que dans la carte 8 de luxe on a 2 machins d'objets. Là on en a qu'un. Donc on est, euh, le, le premier objet on est obligé de le mettre à. Euh, c'est Mario Kart DS Deluxe, euh, chercher, euh, je sais pas s'il faut chercher... Euh, je, euh, par contre, je sais pas s'il faut chercher Mario Kart euh, Deluxe ou Mario Kart DS Deluxe, justement. Je sais pas ça, par contre, euh, ouais. Donc oui, euh, après cette vidéo, je pense que je vais faire une vidéo spéciale, euh, évidemment, au fond vert Mario 64. Hein. Encore la ouais. wesh Ouais, il n'y a pas de ça, il y avait un autre passage, en et pas encore sur... Ouais. Bon, je pense que si il faut chercher moi. Bon, après je peux mettre euh, hein. bon, le lien en description c'est 64 c'est ça qu'il qu est là dans le truc ah derrière il y a des Ram Mac 64 DS je crois qu'il faut la vraie console justement bon, il faut la craquer ça bien sûr évidemment mais euh, aussi il y a des Ram Mac que tu peux utiliser sur une Euh voilà sinon il y a des rangs mac qu'il faut utiliser sur DS mais il y a des qu'il faut utiliser sur ordinateur voilà. Là, on est dans l'herbe en fait et <rire> eh, c'est marrant que les ordinateurs ils sont programmés en fait pour faire ça pour ces courses-là c'est bien géré hein c'est bien géré sinon, sinon tu vois si si tu vois s'ils si, si, change pas de le comportement d'ordinateur sur les courses parce que ça, ça reprend juste des courses de Mario Kart DS le gars il a dû se modifier et du coup bah voilà quoi voilà <rire> donc euh ouais ah. ouais voilà ouais, Mario, Mario il voilà. y a un moins de ouais. donc oui euh, ouais ah c'est bon je je disais genre ouais je ferai une vidéo euh sin4 hein, fonds verts pour expliquer pourquoi euh, euh, pour, euh, sur le, sur la chaîne secondaire voilà et puis euh, ah oui il y a un truc qui m'est arrivé aussi euh, encore une fois c'est peut-être un piratage je sais pas mais euh, je pouvais j'arrivais pas à sortir les vidéos euh, j'arrivais pas à mettre euh, des vidéos sur youtube c'est pour ça que c'est arrivé deux semaines après ça aurait dû sortir bien avant bien avant hein, évidemment euh... mais bon mais bon voilà euh... c'est réglé maintenant c'est plus un problème maintenant vous arrivez à sortir des vidéos mais bon c'est chiant <rire> voilà bah, je dis c'est chiant c'est vraiment, vraiment chiant je... je comprends pas et pour débloquer tout ça pour débloquer mes vidéos bah j'ai dû au euh, oh, pire ouais je vous en parle dans une vidéo euh, comme ça j'en parle voilà euh... ouais, pourquoi je pas sorti oh, au début je crois que c'est parce que genre de j'ai dû sortir un épisode des Simpsons sauf que vous savez les Simpsons maintenant c'est racheté euh, par Disney Et qu'est-ce qui se passe avec Disney Disney quand tu mets un contenu Disney même si ça vient pas de, genre les Simpsons vous savez ça vient de la poste. Et eh ben ils veulent pas que tu sors un truc des Simson maintenant. Ouais, ça. Et du coup il te le bloque. Et moi je crois que c'était à, à cause de ça que je pouvais pas sortir une vidéo. Bah non c'est parce qu'en fait. je Apparemment ah, j'étais piraté, enfin je sais pas quoi, c'est bizarre. Et euh, Pour que je.. Pour que je sors une vidéo. Voilà, pour que je sors une vidéo.. Euh, faut que.. Je... Comment ça Faut que je mette un deuxième compte en fait. Voilà et que je dise que. et que je re me reconnecte avec mon compte normal. Et euh, là, là, le YouTube, bah, il va pas me connecter vraiment. Il va me connecter deux fois, je crois. Ah, je sais pas qu ce qui se passe quand je me connecte avec deux de comptes en fait du Mais bon voilà. Bon ça va en vrai. Et là, c'est pour ça que je ressors des vidéos. Euh... Je pense que ce, cette vidéo là, je vais la sortir demain, demain matin. Je pense. Très bien. Ouais bon, j'ai commence à laguer. Je sais pas pourquoi moi en ce moment je fais que cette coupe. Voilà. Eh oh, hey et puis là, je vais parler là, de Cette Rombac elle est, bon. est vraiment bien. Elle est vraiment bien, la Rombac. Regardez là. Bon, on s'éloigne un peu de, du sujet parce que j'ai pas envie d'en parler euh, pour l'instant. Euh, voilà. C'est un enfin, peu technique pour quand même je fais des trucs. Mais, bah moi je.. <rire> ça évidemment <rire> quand j'ai découvert machin que je pouvais euh, des de con pour euh... pour sortir des vidéos. <rire> je les suis seulement. Euh... Allez pas trop.